Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier des JT. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. Un, <rire> J'ai loupé. <rire> Tchou Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 25 février 2022. Je suis GLG, votre guerre d'accro. On se donne rendez-vous pour ce dernier JT. Oui, bah, tu l'auras vu un petit peu dans le titre. Je suis by bah, GLG. Euh, pour résumer, high-tech, films, séries télé, by bah, GLG, l'ami du petit déjeuner, et bah bien sûr, toujours en replay. Avec comme chaîne de début d'émission, on remercie bien évidemment nos tipeurs pour soutenir un petit peu l'émission. Je rappelle, la seule émission qui fonctionnait au café, encore une fois, bon, euh, constat est fait. Euh Marche pas à terrible cette histoire. Ça fait longtemps qu'on le fait. Il pas de croissance. Il y a de moins en moins d'engouement. Même si les vues sont pas mal. Il y a moins de pouces en l'air. Il y a moins de, de Tipeee. Puis peut-être moi j'ai peut-être aussi un peu moins envie. Peut-être ça vient un peu de moi. On va pas remettre la faute en disant on n'a pas cette Tipeee, on arrête. Bon peut-être voilà, peut-être ça marche pas. Peut-être il faut faire autre chose. Donc du coup, aujourd'hui c'est le dernier JT du geek. Je remercie encore une fois tous les tipeurs qui ont soutenu l'émission pendant toutes ces années. Si jamais as fait un Tipeee pendant ce mois-ci, tu dis ouais l'escroc le mois prochain n'a pas. Sache que tu peux annuler ton Tips pendant le mois, tu as jusqu'au 28 février pour annuler ton tips. a pas eu beaucoup, hein Donc, Je prends pas beaucoup de risques, mais vous pouvez annuler votre tips et vous le rappelle, Tipeee continue. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur Tipeee qui veulent encore soutenir l'aventure recevront bien évidemment toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde. Et ce qui reste, bien sûr, c'est les lives. Le live tous les mercredis à 16 heures sur Twitch. Ça, on garde et tout. Si après tout le reste s'arrête, ça, on garde parce que c'est vraiment le moment le plus sympathique. J'ai souvent rien besoin de préparer. On passe à un bon moment et moi, ça fait plaisir. Vous pouvez encore soutenir cette émission, bien sûr mettant encore un pouce en l'air bien évidemment pour la dernière ouais, tu t'es dit hein, ouais, c'est vrai il a raison mais pas bon pour la dernière tu peux et tu peux mettre un commentaire pour dire si ça va te manquer si de toute façon c'était de la merde si après voilà après c'est facile avec le recul de dire fallait changer ça fallait faire ci fait. il fallait essayer encore une fois vaut mieux vivre avec des remords que des regrets <rire> et oui hein, je vous la laisserai la réfléchir celle là voilà. donc allez comme toujours on commence par les news high tech du jour films et séries télé bien évidemment alors, cette semaine, alors on a eu le, une première liste non exhaustive. No, exhaustive no, no, non, ex, non exhaustive. Non ex. Non ex. Non exhaustive. Oh, D'ailleurs, j'ai lu une, une citation, parce que je serais citation sur Instagram. Il y a marqué, euh, il y avait un truc, c'était retourner, « re, Retourner avec son ex, et comme marcher dans la forêt et passer deux fois devant le même arbre. Tu sais que t'es perdu ». Ça <rire> a été molle, ça, là. Je vous laisse la réfléchir. Non, non, non. Ah, ouais, elle est bien. Bon. Et voilà. <rire> est juste parce que voilà. <rire> On parle de valeur des, des, des, des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui seront, alors pour l'instant, c'est encore euh, exhaustive. C'est-à-dire qu'il pourrait y en avoir d'autres qui passeront sous Android 13, Android Tiramitsu. Au Dessus, hein, comme tu veux, c'est qui choisit. Euh, Tiens, la mitsou, euh, donc on a toute la liste de téléphones. Bon, évidemment, c'est bien, toujours les plus récents. Moi, Mi 11 likes, donc je ne me sers plus. Bah, j'ai qu'à le recharger. Hein, je pourrais le mettre à jour. Voilà, donc voilà la liste un peu des téléphones qui passeront sous Android. Vous trouverez bien l'article complet sur JTG.com. On parlera du robot aspirateur, le MIDEA S8 Plus, qui est assez intéressant. Un nouveau robot aspirateur avec station de vidange, oui, mais surtout qu'il y avait des mobettes vibrantes les mopettes c'est les serpillères, il y avait deux petites serpillères qui vibraient et forcément au niveau du nettoyage c'est quand même bien mieux que toute la gamme d'aspirateurs qui traînent une lingette comme ça et tout, on avait une meilleure aspiration il n'était pas, je ne pas dire qu'il n'était pas donné non plus hein. il faisait quand même 500 balles, mais euh, c'était un bon produit avec, avec une euh, nouvelle génération station de vidange et les mopettes et on a vu que même pour un LDS c'était euh, une partie des LDS de nouvelle génération il, il marchait presque aussi bien qu'un Lidar et comme quoi euh, une review à voir et à revoir bien évidemment. On s'est retrouvé dimanche, le deal c'est on fait un live le dimanche Alors uniquement le dernier dimanche du mois Ou si on atteint les 100 followers Alors là, on avait dépassé les 100 followers Donc on était à 303, je crois qu'on est monté à 311 là entre temps et eh ben on a fait un live dimanche et le live du dimanche c'est simplement faire gagner des cadeaux. Alors il y a des cadeaux, des chèques cadeaux, et puis voilà. Hein, c'est plutôt classique, il y avait les, les lunettes King 7 que je n'ai pas mis, tiens. D'ailleurs, je n'ai pas mis mes lunettes King 7 aujourd'hui. Il y avait une paire de lunettes King 7, les mêmes comme ça en bleu envoyées par la marque. Il y avait un chèque cadeau Amazon <rire> envoyé par Amazon, mais vraiment. Et la batterie externe, dont on a déjà deux gagnants, parce qu'elle elle nous en a offert cinq. Et on a déjà deux gagnants, il faut que je l'envoie à la montre la marque, savoir si elle, ils ont sorti leur batterie. Et S'ils peuvent les envoyer aux gagnants, il n'y a pas de souci, donc voilà. Et là, donc le prochain live, ça sera dimanche. Euh... Est en... ouais, ça y a un peu de musique, ça sera dimanche proche. Pas non, pas le dernier dimanche du mois, ça sera pas ce dimanche là, parce que ce dimanche là, on a déjà fait un dimanche, ça sera le dimanche euh... fin mars ou alors avant si on atteint les 400 followers, bien évidemment. Voilà, euh... on parlera également du Luddy V20 qui est en lancement. Alors, bon, beaucoup oui, trop cher, pas assez cher et tout. Alors, oui, il... moi, je trouve que le rapport prix était très très bien placé. Alors, après, C'est pas un smartphone qu'on peut comparer d'après moi à un Poco ou un machin. C'est un téléphone qui est résistant, encore une fois. Quoi que certains me disent, oui, j'ai fait tomber rien n'est incassable. Encore une fois, il est plus résistant. Il est quand même IP 108, IP 109 avec une grosse batterie. Après, bon, il y a du Poco, du Redmi et tout. On n'est pas dans le même délire de téléphone. Il n'y a pas de caméra infrarouge à l'arrière et tout. C'est pas le seul. Ça, on comprend. On compare pas. C'est un peu comme qu'on rentrait dans un concessionnaire Renault et comparer euh, un 4x4 avec une berline, quoi. Toi, mon oh, 4x4. Euh... Ah, ouais, mais voilà. Là, on est plutôt dans le 4x4 et euh, dans d'autres téléphones dans la berline, un bon téléphone qui a pas trop mal marché hein, pour son lancement. Encore une fois, il est particulier. On attend presque avec impatience le S98, dont on a une news qui est tombée après. On avait également le purificateur d'air qui filtrait, alors il était PM10, PM2.5, ça veut dire qu'il filtrait euh, détection de gaz, PM2.5, le pollen, euh, les, même une lampe ultraviolette pour tuer les bactéries et tout, les virus, on est quand même un gros, gros, gros filtrage. Il n'était pas donné, donné, hein, presque 500 balles quand même, ou 400, 450, je crois, ou 350 balles, je crois, avec la promo, 359, je crois. Et euh, quand même un joli produit que je vais garder, là, pour le coup, <rire> normalement, des fois, on les retourne, ils nous demandent de les retourner et tout, quand les produits ont un peu de valeur, mais là, on va demandé si on peut le garder, parce qu'il était vachement bien et tout, en espérant que les filtres valent pas le prix de, de l'appareil. Sinon, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, pour la pollution, le pollen, la poussière, euh, les allergies, tout ça, enfin vraiment le truc ultra chiadé. On parlera également du Doogie. alors S98 qui sera le prochain Doogie euh, qui va remplacer pas le V20, mais en fait, on a vu qu'ils reprennent un peu le même principe, c'est-à-dire un écran AMOLED, le même processeur avec un Dimensity 900, tout ça. Tout ça. Mais par contre, là, on aurait un écran à l'arrière qui serait rond, rond comme un ballon et tout jaune comme un citron non, c'était pas lui, c'est pas, pas Dougie c'était pas que t'as confondu avec Pac-Man donc en fait, on aura un écran rond à l'arrière, le téléphone sera plutôt sympathique enfin, on reprend quasiment les mêmes choses, mais avec un écran rond, et je crois qu'il y aura quelques petits artifices en plus on est en deal pour avoir le téléphone aussi elle est en train de regarder comment elle peut nous l'envoyer Et parce que nous on a des petits soucis parce que le, leur téléphone, ils sont CE mais ils ont pas la norme thaïlandaise et tout donc on a du mal à recevoir les téléphones par les transporteurs express mais bon, il y a des solutions pour tout et dès qu'ils en ont un, ils nous l'envoient. Et... Il y aura de la review, euh, view. Euh, pro, pro, <rire> vidéo du mois de IvacyVPN. IvacyVPN nous veut faire une vidéo tous les mois. Alors c'est pas facile parce que je commence à manquer de sujet. Donc là c'était pourquoi mon VPN pour protéger mon PC et mon smartphone et ma vie privée. Et on verra que ça se tient. Euh, pour moi, on arrive presque au même effet aujourd'hui avec un, un VPN qu'on peut avoir par exemple avec un, un firewall. Donc, des fois, si vous avez bah, si vous avez les deux, vous pouvez tout prendre. Mais si vous n'avez que l'un, par exemple, si vous n'avez pas encore de Firewall, vous n'avez qu'un antivirus, c'est vrai que c'est bien et tout. Bah là, avec un VPN, on arrive quasiment au même résultat. Donc, la vidéo marchote doucement. Le titre n'est pas trop putaclic, mais bien explicite. Et euh, voilà, la vidéo... C'est me manque complètement d'engouement, parce que voilà, j'explique je le truc, c'est tous les mois les mec qui veut une vidéo, euh, je n'ai plus trop trop à raconter sur les VPN, je me demande déjà ce que je vais raconter pour le mois prochain, vous avez des idées, je suis preneur. le mois prochain, on va dire, ah, on va encore une vidéo, euh... là, voilà, voilà et, ouf, trop bien, VPN, et en plus les prix sont remontés. Bon, on parlera également du Humidigi A13, donc pro. Alors, encore une fois, un leak qui vient directement de Humidigi. C'est-à-dire que, je vous rappelle, les leaks, on reçoit des communiqués de presse, avec marqué Humidigi, euh, euh, voilà, mais récemment, un informateur euh, prolifique a déclaré que, voilà. C est, c est que, mot à mot, je l'ai juste traduit en français, je l'ai mis dedans, on n'a rien changé. Voilà, donc il y a un leak du A13. Alors, c'est presque, chez Blackview, ils a rappelé, le plus beau téléphone euh, du monde, enfin, de leur gamme. Et là, euh, non. Ils sont pas aller jusque là mais voilà donc bon bah à 13 euh... bon ça va pas être une bête de course non plus euh, le problème c'est que maintenant je pense qu'il y, y a énormément de concurrence maintenant c'est fou hein. euh, avec Realme qui a complètement défoncé le game et Redmi qui continue encore à arriver avec des bons téléphones j'ai vu qu'il y avait un Redmi 10A qui allait sortir euh, je vois pas ce que voilà, ça, ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué pour ces petites marques qui sont en train de se faire bouffer par les, par les grandes surfaces, bien évidemment. Par les... Alors, on parlera également du Nubia Red Magic 7 qui arrive donc en version globale. Alors, moi je l'ai déjà reçu, je sais même pas où il est, il est là. Euh, il est donc arrivé en version globale, il était déjà sorti en version chine, il arrive en version globale. la Ma review tombera mardi. Encore une fois, alors, alors j'aime bien regarder parce que bon, euh, je un peu moins maintenant, je me fais un peu moins défoncer dans les reviews, mais un euh, vers ça. Et là, franchement, j'ai regardé les reviews des autres, elles sont loin d'être aussi complètes euh, que les miennes. C'est-à-dire que dans, dans, dans mes reviews, j'essaie quand même de mettre un maximum de trucs. Alors on peut pas tout faire, encore une fois, on peut pas tout parler, mais elles sont quand même relativement complètes. Et quand je regarde, on me dit oui, mais, mais je regarde les autres. Excusez-moi, à part faire 3-4 photos et vous dire que le téléphone, il est bien, euh, souvent, euh, voilà, au moins, euh, on fait, moi, je vous fais voir le téléphone, dans tous les angles, toutes les coutures, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors oh, peut que vous n'aimez pas, hein, préférer les trucs un peu, hein, juste trois photos, voilà, <rire> il faut savoir. Donc, le Nubia Red Magic 7, en fait, il arrive en version globale, et étonnamment, il est différent de la version chinoise, autant notre version chinoise avait en fait pour la version de base, avait une version de base et une version pro, une version base avec une charge rapide de 120 watts et une, charge, une version pro avec une charge rapide de 135 watts. Et étonnamment, alors si notre version européenne est exactement la même, ok et ben elle n'arrive simplement qu'avec une charge de 65 watts. Donc ils se sont dit pour l'Europe, on va éviter que ça leur pète à la gueule, ils vont nous casser les couilles. Non, ils ne se sont pas dit ça comme ça, mais ils se sont dit... Non, on est... ils ont mis de dire ça comme ça. Et ils ont mis que 65 watts au lieu de 120 watts pour la version chinoise, voire 135 watts. Pas de version pro pour l'instant annoncée. Un prix 629 dollars annoncé pour euh, la version globale. Alors beaucoup disent que 629 dollars, ils vont la mettre à 629 euros. Je... Moi, je veux bien. Hein. Mais j'aurais plus tendance à dire que 20% de TVA, tout ça, tout ça. Ou alors, ils prennent sur leur marge et euh, ils gagnent assez pour le faire à 629 euros. 129 euros, ça reste quand même un très très bon téléphone avec un 8 Gen 1. Alors, l'écran euh, est un peu mieux que celui que j'avais sur le 6, qui est là. Euh, il est un peu mieux, il rafraîchit un peu mieux, il charge un peu plus vite. Et euh, il a un processeur 8 Gen 1, un, contrairement à 888+. Plus. Je, moi je ne changerai pas le, le gap n'est pas assez suffisant pour dire de est-ce que j'ai vraiment besoin de 400 000 points de plus sur un tout et d'un rafraîchissement d'écran que de toute façon je mets pas au maximum et d'une charge déjà qui charge à 33 watts déjà ça charge quand même relativement parce que la batterie fait 5000 et tient la journée donc moi personnellement je ne changerai pas après peut-être que ça pourra séduire des gens des gens qui cherchent le, le meilleur du meilleur euh, voilà tel un power ranger du tout, euh, allez, on parlera également du test du Black Shark 4 Pro. Donc là, on est sur un téléphone qui est beaucoup plus abordable, puisqu'on était à 499 euros. Alors, on n'est que sur un 888 et non pas un 888 plus ou un 898 ou, il l'ont appelé le 8 Gen 1. Un téléphone qui est plutôt sympa, encore une fois, qui est très dédié au gaming. Pareil, écran AMOLED, rafraîchissement 120 Hz, une batterie 4500 mAh. Gros charge rapide de 120 watts, par contre, là, sur le côté, et un téléphone qui, à mon avis, rapport à son prix, est très euh, intéressant et surtout très suffisant. Voilà. Et après, l'intérêt, encore une fois, au lieu des gâchettes, euh, comme on peut voir ici, des gâchettes tactiles, même si la réac le taux de réactivité est censé être exceptionnel, génial, là, on a des gâchettes mécaniques, et euh, pour avoir joué dans ma jeunesse, je préférais quand même des boutons euh, mécaniques que des boutons tactiles. Un téléphone qui est très, très intéressant. Encore une fois, pas excessivement cher. Très, très bon en photo. Très, très bon. Il est très, très bon partout, en fait. Voilà, pour, pour rien vous cacher, il est très, très bon partout. Et, euh, et en plus, il y a une assistante incroyable que euh, on aura bien intégré avec le monteur et tout pour essayer de faire un, une vidéo un peu dynamique et une vidéo qui a plutôt bien plu. Encore une fois, il y a un téléphone qui est 499 euros en version 8 plus 128 et après 599 euros en la version 12 plus 256. Enfin. On commence déjà à arriver sur des gros gros téléphones, bien évidemment à 500 balles, il commence à y avoir un peu le choix, mais là c'est vraiment très très très ciblé gaming. Bien. On parlera également du Redmi GT Neo 3. Alors la gamme GT, il euh, euh, y avait le GT Master Edition, après il y a le GT Neo, après le 2, 3, après il y a 3 machins, enfin bon, il y a pas mal de déclinaisons c'est des phones qui sont relativement attendus et tout, et surtout comparé à notre Poco X4. Pro, alors il y a déjà le M4, il va y avoir un X4 et tout, encore une fois un téléphone là qui sera bah, par rapport à notre entre Black Sharp qui aura aussi, ben, ce, que, ce qui se fait de mieux, hein, le mieux, le mieux, le top euh, du top de la crème avec un Snapdragon SD 888, encore une fois, euh, appareil photo 50 millions de pixels avec OIS, ultra alors, plus 8 plus 2, 6,62 pouces, batterie 5000 mAh, charge 65 watts et tout, enfin, une bête de compète, encore une fois, mais moins ciblé de gaming, pas le même système de refroidissement et tout, qu'on peut voir par exemple sur notre Poco, mais à voir comment ils vont le proposer, euh, eux, ils parlent de 350 dollars donc là 350 dollars un 888 D'ancienne génération, on est d'accord, mais euh, ça suffirait largement. Mais c'est pas un téléphone qui est dédié, encore une fois, au gaming euh, faudra voir où ils ont fait des économies parce que forcément, économie, ils, ils ont fait. <rire> on parlera également du micro du jour, un micro-cravate de la marque sur Ce on avait déjà testé, les petits micro-cravates et euh, bah là, par apparemment, voilà. <rire> je veux dire, au début, ils nous oublient un peu. On a vu, ils ont essayé avec d'autres survenus. <rire> ils ont essayé, on a, vu, on a vu, on a vu que sur certains modèles, ils ont dit, on va essayer. Et là, là, là. Puis, comment ils sont revenus du de... monde? Ce qu'on fait, lui au bah, moins il bosse. Voilà, il euh, bosse en temps et en heure. Et les reviews sont sympathiques, Patrick. Petit micro-cravate en USB type C. Un que tu mets un récepteur, que tu mets sur ton téléphone. L'émetteur que tu mets ici, ça, c'est un micro-cravate dans un boîtier. C'est connu. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il ya un peu d'électronique où ça modifie ta voix. On verra. Alors, je sais pas si c'est le fait que le don soit derrière le iMac ou le fait que je parle trop vite, mais on voit que ça sature un petit peu euh, au niveau du son. Je pense qu'il faudra parler peut-être plus doucement, si vous voulez faire des canulars, mais il y a 9 voix, il y a, il y a un petit bouton sur le récepteur, et tu peux changer ta voix via 9 voix, c'est-à-dire de, de femme en homme, ou d'homme en un peu plus aigu, ou en encore plus grave et tout. C'est un produit qui est relativement sympa, pour 100 balles, moi j'ai bien kiffé, je trouvais ça bien sympathique, et je me dis peut-être pour les vidéos en anglais, je pourrais éventuellement faire une voix un peu plus, tu vois, un peu plus comme ça. Euh voilà je ne sais pas je... je réfléchis moi aussi moi en faisant la vidéo je dis il euh, y a moyen de faire de la plaisanterie voilà Allez, On parlera et surtout on va enchaîner avec bah, le logistique du geek s'arrête. Mais vous allez voir que on a pas mal de nouvelles marques qui arrivent dans le chef Et vous aurez vite compris que il y a pas mal de marques avec lesquelles on travaille une fois. Et après, il y a une récurrence parce que les meufs ne veulent pas se faire chier à trouver quelqu'un d'autre. Nos tarifs sont complètement euh, cohérents et corrects. On travaille en temps et en heure. On fait un petit peu de view, on fait entre 10 et 25, 20, 10 et 20, 20, 20 25 mille vues pour les meilleurs. Quoi, ça dépend. Ça dépend des reviews, mais sur la Longue traîne on arrive à faire un peu de la vue, donc les marques sont assez friandes. Et on avait été contacté au mois de décembre par la marque Siga Design. Je rappelle Siga Design qui faisait une montre à la base vendue sous l'environnement Xiaomi et tout. Et je pense qu'il y a un peu de Xiaomi d'investissement derrière qui faisait des marques plutôt sympas, des marques squelette et tout. Et m'est contacté pour la marque World, la, la leur montre World. Et puis je me dit pas du tout, pas du tout intéressé par cette porte là. Donc je dis, bah faut payer. Ouais, mais bon, la montre elle est chère et toujours mais elle est moche non j'ai pas dit ça dans ma tête, je me suis dit elle est moche le mec je dis oui ça ne nous intéresse pas euh, Voilà. et euh, tout le monde fait au euh, mois de janvier moi on dit bon bah c'est bon on paye on paye, <rire> on paye dis, bah, tu payes, tu l'envoies donc ils m'ont envoyé cette jolie montre qui est la montre Word, alors une montre dans laquelle il y a un article qui est incroyable euh, elle a gagné le GPA H.G. qui est un espèce de concours pour des montres suisses, quoi. Vraiment, elle a, elle a gagné un prix. Alors personne s'y attendait, une montre chinoise. Ils se sont dit la montre elle gagnera jamais. Elle a un design qui est ultra particulier. Encore une fois, boîtier en titane. Il y a un globe qui tourne, donc les heures sont fixes autour. Et en fait, c'est juste les, la couronne des minutes qui suit un peu le, le cadran. Donc la Terre elle tourne pour donner en fait l'heure, et le cadran du milieu tourne aussi pour donner les minutes un peu comme les montres Cyber friday une montre qui est censée être en, en édition limitée donc si c'est si, alors la mienne non parce que moi apparemment s'ils ont fait une série je pense qu'ils vont faire une grosse série là sur un niveau ou comme ça euh, moi j'ai pas de numéro dessus euh, à les noter ça doit être soit des, des prêts euh, des pré versions pour la presse chose comme ça mais la montre alors euh, apparemment ils ont décidé d'en faire que 375 truc comme ça enfin bon on verra comment il y a marqué 365 ben, 365 jours c'est bon. Euh, moi, j'ai pas de numéro sur la mienne. Hein. Je dois avoir une version presse, d'accord. Bon, par contre, euh, 2000 dollars. Hein. <rire> 2000 dollars à la vente. Alors oui, elle est jolie, elle est intéressante. Alors Peut-être parce que le fait que la mienne soit une version presse et non pas une version édition limitée, elle a peut-être un petit peu moins de valeur. Mais quand même, <rire> 2000 quoi. Mais bon, à l'échelle et Bon, c'est un truc en titane. Il y a vraiment un mécanisme qui est particulier. Donc la vidéo tombera certainement bah, au mois de... Moi j'ai envie de dire au mois de mars, hein, comme c'est parti là, vu que je l'ai reçu au mois de février, j'attends qu'ils répondent à mon mail, qu'ils paye et on fera la vidéo. Il n'y a pas de souci. Euh, le geek.tv, ma vie, mon œuvre, ma YouTubeographie et surtout toutes les vidéos que je regarde, hein, je vous mets dessus toutes les vidéos que je regarde un peu sur internet euh, voilà, toutes les vidéos que je regarde sur internet que je trouve un peu sympathiques et eh bien je vous les mets là dessus euh, avec une nouvelle euh, stratégie euh, de titre et euh, ça marche plutôt bien euh, Voilà, on a, on a un, peu de, un peu de vidéos et puis ça permet au site de vivre en attendant jusqu'au moment où j'en ai marre et que je ne le mets plus les magouilles, j'ai rien fait cette semaine sur les magouilles euh, j'ai encore eu un scam là, j'ai gagné un samsung j'arrête pas de gagner en ce moment plus je regarde mes spams, plus je gagne. <rire> tous nos escrocs vont me faire croire que j'ai gagné des trucs alors que je n'ai rien gagné. Voilà. Bon, je vous rappelle, cette émission est également disponible. Alors non, ah bah non, ouais, elle est pas. Euh, je l'ai pas fait sur Twitch ce matin parce que faut que je la fasse. aujourd'hui ce matin, je vais faire mes 90 jours et tout, donc euh, j'ai pas eu trop trop le temps. Euh, le live de dimanche a plutôt bien marché. Je vous rappelle, on est également euh, disponible sur Twitch si vous voulez me revoir tous les mercredis à 16 h en live ou en replay. Vous pouvez vous inscrire sur Twitch. Le follow, c'est gratuit, vous inscrivez sur Twitch. Et je crois que même si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez sur Amazon Prime dans la rubrique gaming, ajouter votre compte Twitch et après, bim badaboum, vous pouvez me suivre là-dessus. Euh, voilà. Donc comme ça, vous n'avez rien à rajouter. Vous pouvez avoir un, un petit abonnement supplémentaire sans avoir besoin de vous reloguer. Voilà. Et comme ça, tous les mercredis à 16h. On verra peut-être que les films et séries télé, vous voudrez les garder peut-être pour le mercredi ou parler des news et tout. Hein. On parle de ce que vous voulez. Et moi, je passe, on part toujours à un très très bon euh, moment. Je vous rappelle, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Guide. Bien évidemment, j'essaie de vous mettre toutes les photos du jour. Euh, bah là, ce matin, il y avait un camion à davidson il, il était exceptionnel, celui-là, dans le détail. Un, il a des jantes à bâtons. Mais en fait, il y en a un, il avait la roue de secours, là. <rire> <rire> truc avec marqué Harley Davidson dessus et tout, le truc tout pourri. Enfin, non, pas tout pourri, en même temps, on se trouve, il est très euh, très très raisonnable, mais très intéressant et tout, je me suis dit, je vais mettre dessus, je vous mets beaucoup de stories, je vais essayer de plus composer sur les stories, parce que les stories, encore une fois, c'est à durée limitée, et j'aime bien. Voilà. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast, bien évidemment, sur euh, Podcast Addict. j'ai vu Spotify, là, enfin, sans, sans m'en rendre compte, Spotify me suggérait moi-même, de m'écouter moi-même. Alors, je dis ça va, je m'écoute déjà parler. Si en plus, je m'écoute un peu de casque, on va pas y arriver. Bon, le... c'était pas ça les films et séries télé. C'était elle était a été là, ah oui, les reviews à venir. Donc aujourd'hui, on a le Synco p 1 Alors vous allez voir que euh, normalement, mois de mars, comme c'est parti, il y a au moins 12 reviews <rire> planifiés. Donc voilà, vous avez peut-être compris pourquoi je vais essayer de changer un peu mes objectifs. Plus j'essaie de reprendre l'anglais et tout, voilà, de enfin, les vidéos en anglais. Je rappelle, j'ai une chaîne s'appelle By GLG in English. Je oui, vais j'essaie de faire au moins une revue par semaine en anglais. Il voilà. faut, faut que je trouve mon style. J'ai pour l'instant 223 abonnés ou plus, je crois. Il faut que je trouve mon style, euh, mon rythme et tout. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle chaîne et euh, c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors, on parlera. Sincope NT, on en a parlé. Le Proscanic P11 Smart, donc un aspirateur balai le même que le P11 mais en version Smart, ça veut dire qu'il est connecté. Hein, on verra que j'arrive pas à trouver l'intérêt mais c'est assez intéressant. Bon. Mardi, le Nubia Red Magic 7, OK. J'ai également pour ce mois-ci le nouveau robot aspirateur Xiaomi 2C version globale. Encore une fois, l'intérêt de version, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à se ruer sur les versions chinoises si ce n'est d'être le premier à tester le truc et tout, mais parce que les versions chinoises sont souvent ont beaucoup moins de services, notamment les services Google, Alexa, tout ça, tout ça. Et ensuite, on voit par exemple, par exemple pour le Nubia, bah, qu'il y a une différence entre la version chinoise et la version Europe. Si ce n'est que la version chinoise, a pas de Google, pas de Twitter, pas de Facebook. Et quand tu veux les installer, soit tu les installes de force, mais ça marche jamais aussi bien. Donc euh, aucun intérêt. Autant attendre avant les versions globales. Euh, de ces, Après, on a des Eka Gaming, donc un truc singapourien qui propose des petites consoles rétro gaming. On en a reçu deux, pareil, plutôt sympa. On a reçu également la, Tronspar la Tronsmart. Bang, une enceinte grosse comme ça avec des haut sur le côté, on dirait un peu une JBL. Ceux qui ont vu mes stories Instagram, ben, alors ont déjà découvert. Ça envoie un peu du steak. Le son est pas très hi-fi, mais il y a de la puissance. Et enfin, on aura le WeLock, une serrure connectée avec as un petit QR code pour envoyer à tes amis pour que tu puisses l'ouvrir à distance. Euh, tu as un, des petits euh, des tags machin pour mettre dessus et tout. Enfin, on verra ça. C'est plutôt pas mal. Et dans les reviews à venir, donc on a la montre Siga Design World. Ok, donc ça c'est confirmé, puisqu'elle est là. On a reçu également, on est en deal avec le Shox, des casques par euh, vibration osseuse. On devait faire, après on devait pas, après ils nous avons oublié, puis après c'était revenu, tout compte fait. <rire> Obi Wan, <rire> notre dernier soir Ils sont revenus et on a reçu. Vous avez vu ma, ma story Instagram hier, on a reçu le choc ce Sport, le leur nouveau certainement, parce que généralement ils veulent faire une review. Et voilà, donc ça fait partie d'une nouvelle marque qui rentre encore un petit peu dans le dans le la récurrence de review où certainement ils vont nous envoyer un et on risque d'en avoir régulièrement. Et c'est pas mal, parce que j'aime bien ces ces types de casque. On a également One Audio qui nous a proposé de leur envoyer le nouveau. E900 Pro, ok, et leur marque Gaming, la EKSA, qui m'a proposé aussi de m'en envoyer encore deux trois casques parce qu'ils ont des casques, des haut-parleurs et tout on ça, ça me dit, vous faites aussi euh, vous faites les casques, mais vous faites aussi les intras les haut-parleurs et tout, j'ai dit mais on fait tout ça fait les pipes <rire> non mais je fume pas, c'est pas bon pour les poumons tout ça et euh, dit, ouais ouais et du coup elle va m'envoyer deux ou trois nouveaux produits gaming et tout, alors encore une fois il y a une espèce de récurrence qui se fait et c'est plutôt euh, intéressant Film et séries télé de la semaine, alors j'avais commencé depuis un petit moment, j'ai oublié de vous en parler, une série qui s'appelle Power euh, Book 4 <rire> <Quatre>. Force, <rire> bon le titre est un peu, c'est une, une série télé mais c'est produit par 50 cents, il est euh, une boîte de production comme ça, où il fait des séries télé et tout, bon c'est pas mal, c'est sur euh, Boston, truc là, il va euh, trafiquant et tout, alors le problème c'est que bah, ça fait partie des acteurs où ça passe pas, Pourtant il est badass, il est bien et tout, mais je sais pas, ça passe pas, euh, ça a l'air bien, mais je sais pas, j'ai du mal et tout. Ça se regarde une fois par semaine comme ça, regardez sur internet, c'est bien, il y a un peu de la castagne, trafic de drogue, une histoire qui se met un petit peu en place. Euh, encore une blonde euh, bien euh, sympathique, euh, où, si vous voulez lui voir les tétons, euh, vous, les, vous les verrez. Tétons, tu veux voir, euh, tétons, tu verras <rire> on pourrait faire une expression comme ça. Euh, ouais, voilà, je sais pas la série de l'année, mais euh, pas mal. Elle aussi, je crois, en était été temps aussi. Et elle aussi, voilà. Bah. Ah, elle, oh, elle est canon. Elle. Bon, <rire> les deux, mettez-moi les deux. Ah, mettez -moi les deux. <rire> bon, on parlera également de The Richard, parce que depuis cette semaine, j'ai Amazon Prime. Je remercie mon beau-père, encore une fois, qui m'a donné une clé pour pouvoir mettre dessus. Euh, donc j'ai regardé à Amazon Prime, j'ai commencé à regarder Richard, j'avais déjà été vu, mais le format était un peu pourrable. Donc là, j'ai regardé en ultra machin, là, tu sais, sur la télé. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas, pas la série de l'année, encore une fois, mais ça va, c'est pas trop stupidos. Euh, il se passent pas mal de choses, c'est assez intéressant. Euh, la flic a euh, un, un beau QI, comme elle le dit, à 130 lui le dit elle-même euh, très canon on dirait florian pour ceux qu'on reconnu euh, à cette époque là où ma girlfriend s'appelait florian c'était exactement la même et tout petit petit morceau comme ça bla oh, qu'est- ce qu'elle me plaît bien elle qu'est- ce que je suis amoureux et tout puis lui bon elle est en mode m 98 euh, pour que du muscle et tout badass elle sort de l'eau char mouillé tout voilà, voilà, voilà. Mais voilà, c'est badass et en même temps, il est intelligent et de la réflexion et tout. Ça se regarde. Il me reste, je deux épisodes pour finir la saison. Euh, c'est pas la, le truc de l'année, encore une fois, mais... Euh... Mais ça passe bien. Voilà, c'est pour finir un peu film et séries télé. J'ai commencé un truc hier, s'appelle euh... Alors il y avait épisode saison 1 épisode 1. Ils sont dans une ville, je sais pas quoi là et puis après il y a des monstres autour la nuit et tout. Ah, je pense à regarder ça au début, puis après j'ai regardé il y avait Didi euh, enfin DDE sur euh, sur YouTube et puis après moi j'ai squeezé sur des ça dure une demi-heure, ils parlent de bagnole et tout, ça me plaît un peu plus. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne, c'est pas ça. Ça, c'est l'article. Voilà, il est là. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, encore une fois. Donc, bah là, donc, vous avez compris que pour le mois de mars, c'est fini, encore une fois. Donc, si vous n'avez pas un Tipeee en espérant qu'il y en ait un le mois prochain et que vous regrettez, pour le coup, bah vous pouvez aller sur Tipeee, vous mettez annuler votre tips. Je rappelle, il débite en fin de mois. Et puis, nous, on se retrouve, alors, pour les GLG reviews, ça va continuer, euh, tout le temps. Parce que là, vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reviews. J'ai également by GLG in English. C'est pas encore fait vous pouvez aller vous abonner. Et on se retrouvera sur Twitch mercredi à 16h. Voilà, Tous les mercredis à 16h, on se trouve sur Twitch. Ça, c'est notre petit moment à nous. On est sympa. En plus, vous n'êtes pas trop nombreux. Je sais plus quand vous étiez... 20 ou bon à peu près comme ça, donc c'est sympa, ça permet de lire tous les commentaires. De si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, on passe toujours un moment qui est sympa. Et vous pouvez le regarder en replay. Et généralement, les émissions, je vais les enregistrer, je vais les remettre sur gg vidéo. Ce du coup, sur gg vidéo, il y aura beaucoup moins de contenu. Est-ce qu'on fera autre chose pour l'instant pour le mois de mars? Il n'y a rien de prévu sur gg vidéo, si ce n'est les replays des lives. Et puis après, bah, si une idée vient comme ça, comme ça, mais bah, après, on avisera. Et puis euh, peut-être un nouveau format. Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je ne m'obuse je ne pas, mais encore une fois, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Des remords d'avoir essayé quelque chose, se dire Ah merde, ça n'a pas marché que des regrets en disant Ah, si j'avais fait ça, ah je devrais faire ça, ah, lui je fais ça, ça marche trop bien bah, Encore une fois, euh, faites-le. Et on voit que voilà, c'est un format. Où vous pouvez essayer vous-même, monter votre chaîne YouTube, et vous verrez ce que ça donne. Voilà, je vous remercie pas de passer vous voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Petit pouce en l'air pour son émission, petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts dans ces temps un peu difficiles entre les signatures et les invasions. <rire> C'est pas la fin du mois et pas terrible. Voilà. Allez, bonne journée, à mercredi sur Twitch.